j'ai le plaisir ce soir d'accueillir Tan Niem, qui vient nous présenter, je prends les entisages. manifeste du crapaud fou. Alors, je laisse tout de suite la parole à Tan. Alors, merci beaucoup, merci Lady, merci Rosalie, merci Philippe Caspola qui est quelque part. Merci à tous, je suis vraiment ravie d'être ici. C'est la première intervention que je fais dans une grande entreprise sur les questions d'IA. J'ai fait pas mal d'autres interventions depuis la sortie du bouquin, mais c'est la première fois que j'ai autant d'intelligence concentrée dans une pièce, donc ça m'adresse beaucoup de voir vos réactions, pour passer notamment de l'IA à l'IC, c'est de ça que je vous parle le plus, IC étant bien sûr l'intelligence collective. Donc pour me présenter, j'essaie d'aller rapidement, et après je pense qu'on aura le temps de se poser des questions et d'échanger. Euh, donc moi j'ai 51 ans et en fait j'ai d'abord une première partie de ma vie qui est un peu comme la vôtre puisque j'ai fait comme 15 ans chez McKinsey, où j'ai été la première femme partenaire à 30 ans. D'ailleurs j'ai un collègue ici présent, Pierre Papron, qui lui rend visite, c'est sympa. Euh, je sais pas où il est passé, ah, voilà, ici. Voilà, et donc euh, l'histoire fait que, étant partenaire à 30 ans, à 36 ans j'ai eu envie de faire autre chose de ma vie. Et donc j'ai créé à ce moment-là une ONG, je suis partie faire autre chose. Et l'idée c'était de mettre ses compétences au service d'autre chose. Et j'ai atterri d'abord dans les ONG et très vite je suis partie dans une, une combinaison qui à l'époque était un peu folle de mettre la techno, notamment l'open source et le libre, au service du durable. Donc euh, aujourd'hui tout le monde connaît Wikipédia, les vélibs, Airbnb, ce genre de choses. Mais à l'époque c'était complètement utopiste de penser qu'on pourrait faire d'encyclopédie avec des gens qui étaient complètement bénévoles. Et c'est ce qu'on a fait. Et donc moi j'ai fait dans les quartiers ce qui a donné les Fab Labs, les makers, etc. Donc, mon empreinte pendant 15 ans, c'était vraiment ce qu'on appelait la pollinisation des idées, c'est-à-dire de prendre des choses qui fonctionnent, ou pas d'ailleurs, pour diffuser ces idées à tout le monde le plus largement possible. Une démarche assez socratique en vrai. Voilà, donc après, euh, il y a un an, ce manifeste du crapaud fou est arrivé parce que j'étais avec Cédric Villani, qui est un ami avec lequel on travaillait sur autre chose. On était sur un sujet de technologie au service des handicapés, avec de la musique, et c'est un projet qui marche vraiment très bien, puisqu'il tourne à Tokyo, au Grand Palais, un peu partout, il y a de l'art. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup d'impro, et on sort des autistes et des handicapés euh, qui n'ont rien pu faire de leur vie jusqu'à présent. Avec 1000 ateliers, on les sort vraiment leur raisonnement Et ça a des résultats tellement étonnants qu'on en fait des protocoles de recherche avec le MIT, le CNRS, etc. Donc j'étais avec Cédric, et l'an dernier on se dit, euh, mais avec tout ça, le GIEC, la COP21, ça ne bouge pas assez vite. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à tout ce qui va parler actuellement Donc effectivement, on part assez dans une situation de peur, mais aller plutôt vers une, une possibilité de bouger. Et moi, j'en avais un peu marre du syndrome du TLM. Le TLM, c'est toujours les mêmes. vous fait une conférence et c'est toujours les mêmes qui sont présents. C'est un terme québécois, le TLM. Voilà. Et donc, on s'est dit, Cédric me dit, la, la question est mal posée. Il faut poser l'équation différemment. Et donc, on s'est dit, voilà, on va dire que c'est un tsunami avec l'écologie et que tout le monde est concerné par l'arrivée de la vague euh, qu'on voit à l'horizon. Et après, il m'a dit, euh, voilà, l'idée, c'est que moi, je t'apporte les prix Nobel, les scientifiques, les scénouillants de la planète, même le pas. Et puis moi, de mon côté, je fais ce que je fais depuis 15 ans, j'emmène tous les start-upers, entrepreneurs, etc. Mais on les, on les accroche sur les, les grands enjeux de la planète. C'est ça l'idée au départ. Donc je parle là-dessus. Et puis en fait, en novembre, j'étais à la Silicon Valley avec euh, des crapoufous, et euh, Trump était élu. Et donc là, à l'époque, c'était l'effroi. Personne n'a compris tout de suite ce qui s'était passé. Donc moi, j'ai fait une enquête à l'époque, avec tous ces différents partenaires, et je me suis rendu compte que l'idée avait été pipée par la techno, donc, Bannon, qui est le numéro 2 de la Maison Blanche, je ne sais pas si vous connaissez le bonhomme. C'est un sinistre personnage qui n'est plus d'ailleurs numéro 2, mais qui l'était à l'époque. C'est un, un gars d'extrême droite néo-nazi qui possède deux entités. Donc, Breitbart, qui fait des fake news de manière industrielle, à tendance néo-nazie d'extrême droite euh, américaine. Et de l'autre, c'est aussi puissant qu'un AFP, mais en beaucoup plus pernicieux, puisqu'en fait, ils font plein de fake news en donnant des photos fausses, etc. etc. Et après, ils utilisent Cambridge Analytica, qui est une boîte de Big Data, pour balancer les informations qu'il faut sur chaque bureau de chaque Américain qui doute. Résultat, on, on voit le résultat. Donc à l'époque, moi, je pensais que c'était mis euh, en l'air, mais en fait, si vous prenez le nouveau, le nouveau euh, magazine qui est sorti ce mois-ci, ça, c'est le Courrier International, on parle que de post vérité et de fake news, là-dedans. Donc aujourd'hui, on sait que c'est en train de se passer. Donc grosse menace sur la démocratie, avec des bulles de fil, des silos communautaires, des biais de confirmation, toutes ces choses qui font que les réseaux sociaux ont aujourd'hui englouti l'information, et qu'on a du mal à savoir ce qui est vrai, ce qui est, ce qui est faux. Et qu'aujourd'hui, une fausse information, comme, vous la connaissez peut-être, celle de James Cameron, le pauvre, en septembre dernier, où il a prétendu, le dénumé, il a fait sentir une rumeur, quoi il avait mis un appareil génital dans la bouche d'un cochon euh, mort. Et cette rumeur est partie. Il a perdu 10 points de popularité, et après, toute la suite, c'est voilà. Ce genre de choses qui se passent aujourd'hui, ou Black Mirror, qui raconte un petit peu ça, dans... Bon, Netflix, c'est exactement ça. Et donc, on voit bien que cette chose-là est en train d'arriver, et qu'en fait, elle est non seulement en train d'arriver, mais qu'elle a, elle a déjà fait des ravages. Deuxième tsunami qui se rajoute à ça, j'en ai trouvé un autre, donc, en travaillant avec Cédric, je me suis intéressée à la question de l'IA et du robot, la technologie, du data, et sous l'angle de qu'est-ce que les gens dans la rue peuvent en comprendre. Et donc là, on a fait un gros travail, d'un côté, j'avais, avec Cédric, accès aux meilleurs chercheurs pour vraiment faire la part des choses. Vous connaissez certainement ça mieux que moi, mais il y a quelqu'un qui dit que, voilà, l'intelligence sur du gâteau, et que pour l'instant on est juste sur le glaçage et la cerise, mais la vraie intelligence qui est la génoise, on ne l'a pas encore. Tout ça vous connaissez. AlphaGo, machine learning, machine neuronale, etc. Bon. Mais en tout cas, en discutant avec euh, pas mal de grands scientifiques, dont le conseiller du Premier ministre néo-zélandais, euh, lui m'a senti une phrase que j'ai trouvée très très intéressante. Il m'a dit Le génie digital est sorti de sa bouteille. Parce que chacun a ses big data, ses algorithmes, etc. La plupart sont dans les, dans les mains des GAFAM. Mais il y en a aujourd'hui partout, y compris en Chine, en Russie, etc. Donc après, avec les big data, qu'est-ce qu'on peut dire de cette intelligence qui est en train de sortir de la bouteille partout dans le monde Et donc la question n'est pas dire que c'est bon ou mauvais, mais qui sont les faits autour du perso Et donc là, je me suis intéressé aux questions d'usage, qu'est-ce que les gens en comprennent, qu'est-ce que les journaux en disent surtout. Et là, je me suis dit, si on prend le tsunami précédent et celui-ci, on est parti sur le droit n'importe quoi. Et donc à partir de là, le bouquin est devenu en fait... Une, une prise de conscience qu'on avait trois clous d'amis et pas un seul et qu'on avait donc du coup peut-être une chance unique de faire enfin ce déclic des consciences et ça c'était en février donc à partir de là, et c'est là qu'on trouve nos deux jeunes crapauds ici présents euh, je me suis dit bah, il faut faire vite, on va rassembler les 40 personnes que je trouve les plus adaptées à nous aider à écrire ce manifeste et donc ça allait de 21 à 75 ans on avait donc les jeunes de la famille Mullier par exemple qui étaient dans le Big Data Jusqu'à euh, les penseurs qui ont fait l'Europe avec Delors, 75 ans. Donc c'est par exemple Jean-Baptiste de Foucault ou Marc Guizy, Marc Wix. C'est des gens qui ont écrit les textes avec Delors à l'époque. Et au milieu, on avait des data scientists, des neuroscientifiques. On avait tous ces gens, des grandes entreprises aussi, qui étaient avec nous. Et ce manifeste, donc, c'est ce que est cas C'est qu'on a produit en une semaine plein de choses très concrètes, chacun de sa fenêtre. Donc 34 personnes pendant une semaine, c'est quand même pas anodin. On a vraiment produit quelque chose d'assez original avec ces nouvelles façons de faire, hein, mélangées avec de l'entreprise sociale et du start-up, et bien sûr toute la partie scientifique qui éclairait l'ensemble du débat. Voilà, donc c'est ça qui est dans le manifeste aujourd'hui. Il y a trois parties, donc une partie 1 un, qui raconte pour le grand public tout ça de manière un peu intelligible, une deuxième qui est plein d'actions assez... Euh, des cercles d'entraînement, on va dire, et la troisième, c'est plein de petites choses qui permettent de passer à l'échelle. Donc maintenant, si je reviens à, au final, qu'est-ce que c'est le crapoufou euh, Je dirais que le crapoufou, c'est d'abord l'idée que le changement ne peut se faire que par la culture c'est pas moi qui l'ai dit c'est Seth Godin le gourou du marketing de la Silicon Valley et ce monsieur a dit récemment voilà le changement pour tous ça ne veut rien dire il y a trop de situations, il y a trop de storytelling, il y a trop de narratives donc si vous partez sur un message pour tous vous allez nulle part et si vous prenez chaque personne une par une c'est trop lent donc qu'est-ce qu'on fait et lui il dit aujourd'hui business plans, ça marche plus, la stratégie ça marche plus dans un cas aussi complexe que le nôtre maintenant. Il peut y avoir que la culture. Après, la question, c'est comment on fait la culture Et là, lui, il dit, voilà, pour faire la culture, faites des cohortes. Et une cohorte, c'est quoi par rapport à ces tribus originales, La cohorte, c'est un groupe de gens qui veulent changer intensément ensemble. Et on prend d'abord un temps pour se synchroniser. Et se synchroniser, c'est-à-dire partir trois un jours, une semaine, et travailler vraiment son l'être, dans toute l'authenticité, ce que tu disais, hein, quand on partage ses failles, ses rêves, ses désirs et peut-être ses faiblesses, c'est là qu'on arrive vraiment à toucher l'autre et à faire quelque chose de plus compact. Et ce qu'il dit, cette euh, Godin, c'est qu'il faut passer le temps nécessaire pour que la cohorte se constitue. Il ne faut pas commencer par les business plans, ni par les projets. Il faut d'abord attendre que la confiance entre les humains, ce capital social soit vraiment là. Et une fois qu'on a ça, on sait qu'on peut aller plus loin vers toujours ces trois tsunamis et comment on fait pour les adresser. Donc c'est ce qu'on a fait nous au trail, on a documenté tout ça évidemment. Et donc, euh, l'idée, c'est que pour faire ce changement, nous, les crapauds, on propose non pas une ONG, ni un mouvement de plus. C'est pas les colibris, c'est pas un parti politique, c'est rien du tout. C'est juste des gens qui sont libres, moi-même à temps plein, mais euh, une trentaine de personnes qui sont toutes bien proches, et en l'espace d'une semaine, une centaine de personnes qui nous ont rejointes, dont certaines personnes qui s'y présentent d'ailleurs. Et euh, ce qui est intéressant, c'est qu'on dit juste aux gens, s'ils veux faire crapaud, il n'y a que trois conditions. La première, c'est de reconnaître l'urgence. La seconde, c'est d'embrasser la diversité. C'est-à-dire d'accepter l'autre dans ce qui nous dérange. Et c'est de se dire, après tout, c'est différent, mais c'est cette diversité qui peut nous sortir de ces silos communautaires. Donc chacun a des points forts, des points faibles. Donc plutôt que de se concentrer sur ce qui ne va pas, parce qu'on trouve toujours quelque chose qui ne va pas, essayer de trouver ce qui fait qu'on peut essayer d'avancer ensemble. Donc un langage commun ou un objectif commun. Et euh, je peux vous le décliner, on a travaillé avec des... La neuroscientifique qui a écrit dans le bouquin et est elle-même atteinte d'Asperger, elle est chez, au CDRS, et elle a travaillé, c'est la spécialiste mondiale de la, de la question de l'autisme ou des Asperger, donc elle connaît très bien ce qui se passe dans le cerveau des gens, l'état de panique et toutes ces choses-là. Donc nous, on s'est servi de ces travaux, qui sont aujourd'hui en lien avec le CDRS et MIT pour travailler sur les surdoués. Je ne sais pas si vous avez ce truc-là, moi j'ai été chez McKinsey diagnostiquée comme « anxious overachiever », ce que McKinsey aime bien, je crois bien qu'il rigole, et ça donne des gens qui sont tellement anxieux qu'on donne toujours beaucoup trop, on n'est jamais content et on se bouffe la vie avec ça. Et quand je suis intervenu à la Société Générale pour mon Télix, quand j'ai dit ça, la moitié de la salle était bourrée si en disant si j'en suis bien." Donc, <rire> voilà. Et ça donne quoi Ça donne souvent des vies, parfois dans le pire des cas, des vies ruinées, parce qu'on fait trop de choses et on se bouffe la vie. Dans le meilleur des cas, des gens qui ont peut-être eu deux, trois mariages ratés ou d'autres choses, mais en tout cas, une vie compliquée. Donc, être surdoué, c'est pas forcément facile. Nous, on a créé une fondation, d'ailleurs, pour les surdoués. Et c'est au départ comme ça que j'avais proposé à Cédric d'être le parrain de ce truc-là en disant, euh, le surdon est un, une qualité ou un défaut. Et de l'autre côté, quand vous prenez des sous-doués, comme on dit, les, les QI très faibles, on les prend pour des débiles mentaux, mais nous, on a pris des Asperger et des autistes, on les a mis dans des start-up. Et ils nous trouvent des choses que les autres ne voient pas. Voilà. Etc. Et dans le bouquin, j'explique, euh, moi, ce que je fais, c'est pas mal de, de sports un peu extrêmes, notamment l'apnée en profondeur. Et ces gens-là, ils ont d'autres rapports au corps et, et, et, et je dirais, au, au cerveau. Et c'est facilement de bosser avec des neuroscientifiques qui utilisent ça, à Liège notamment pour voir comment on transforme le cerveau par des pratiques de ce type-là. Voilà. voilà. Donc pour être, euh, revenir au crapaud, faire crapaud fou, ce n'est pas être euh, vert avec des tâches et euh, des puces du parcours, hein. ce n'est pas, pas, pas obligé. Euh, c'est un, donc l'urgence, deux, accepter et embrasser cette diversité, et surtout si vous vous sentez différent et pas forcément reconnu, bah, venez vers nous, vous verrez que c'est intéressant de discuter. Et puis trois, c'est juste de faire un pas, quel qu'il soit, mais positif, et le partager avec les autres. Surtout si on parle de ce qui nous occupe vraiment. Et là, pour les 100 personnes qui nous ont rejoint en moins d'une semaine, on a eu plein de transformations. Des gens qui m'ont, plusieurs qui m'ont écrit que ce bouquin avait, avait vraiment transformé leur vie, parce qu'ils s'étaient rendus compte que ce qu'ils pensaient être une terre était en fait une qualité qu'ils pouvaient peut-être exploiter pour bouger un peu les curseurs. Et là, je retombe sur l'histoire initiale de Cédric. Si vous bougez les curseurs pour vous, intérieurement, vous aurez peut-être envie de le partager avec d'autres. Mais si une personne qui a fait le pas part, le partage avec 5 personnes, et que ça fait beaucoup de nages, et bien là, on a fait une différence dit autrement pour échapper au tlm hein, moi ce que je me dis c'est proposer aux gens de venir gentiment vers nous vers la barre sans faire des efforts sur mais juste en étant soi-même hein. nous on va accueillir gentiment les gens avec bienveillance on recherche des gens comme nous qui veulent être bienveillants et ensuite après on fera cohorte et à la fin on fera projet là il y a une dizaine de, de cohortes qui ont démarré je ne sais pas si Valérie Godard de la est arrivée ah, super. ou alors on était avec elle hier matin donc Valérie je pense que beaucoup de gens la connaissent ici elle démarre un projet super sur NG, et on s'est dit, bah tiens, il faut faire un crapaud chez NG, mais pas que chez NG, il faut NG soit une plateforme où on va inviter des gens différents à l'intérieur. Et puis, Talent, c'est pareil, peut-être que vous aussi, vous allez avoir une mare et peut-être que vous allez dans sa à elle, et ainsi de suite. Et donc, nous, ce qu'on fait simplement, c'est qu'on essaie de d'ouvrir des espaces, et à nouveau, je répète, on n'est pas un parti politique, on n'est pas une ONG, il n'y a pas de moyens, et c'est vraiment pour être totalement libre d'y rester, d'y revenir, de repartir. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Alors du coup, je vais passer la parole à Antoine. Un de nos crapauds, euh, je vais te laisser présenter, mais c'est vraiment un de mes crapauds les plus euh, actifs, hyperactifs en réalité, et qui nous a beaucoup, beaucoup aidé à monter tout ce truc au 34. Il y a également euh, Laura J. et Gauthier, qui était qui un peu malades d'équipe du même. Vous voyez, tout de suite, on a des gens beaucoup plus jeunes, très différents, et elle était journaliste, hein, pas grand chose à voir avec, euh, avec le reste, mais voilà, des... vraiment, par rapport à l'IA, c'est intéressant d'avoir cette diversité. De... Merci beaucoup.